Derville, bonjour, tu es le fondateur de Questionner vos élus. une association euh, dont euh, l'objectif est de renforcer euh, l'éducation civique et la participation euh, citoyenne via le numérique. Et les deux premiers projets qu'on a lancés, euh, c'est deux sites internet qui s'appellent QuestionnezVosÉlus.org et QuestionnezVosCandidats.org. On l'indique, euh, ces deux sites, euh, permettent en deux clics euh, pour questionner vos élus, de questionner maire, euh, député, sénateur, député européen, président du conseil général et régional. Et euh, pour questionner vos candidats, les candidats à une élection, donc en 2014, on a notamment couvert les élections municipales et euh, les élections européennes. Là, vous pouvez choisir euh, les élus euh, à qui vous voulez poser votre question. On part de votre problématique. Euh, et donc vous rentrez votre postale, euh, vous voyez apparaître euh, tout, euh, tous vos élus et euh, si vous considérez que votre question est plutôt, euh, euh, doit plutôt être adressée à votre maire, vous, vous choisissez votre maire et si vous considérez que ça doit plutôt être euh, adressé à votre député, vous adressez votre, votre question à votre député vous choisissez. Les questions sont publiques, c'est-à-dire que je peux voir les questions que posent euh, les, les, euh, mon voisin ou quelqu'un de la même circonscription que moi, ou c'est des questions qui restent privées non, non, ce sont des questions publiques, c'est l'intérêt euh, d'ailleurs de la plateforme. Je prends l'exemple des candidats euh, aux municipales. Lorsqu'ils ont été euh, questionnés il y a un an, euh, bien entendu euh, leurs réponses sont aujourd'hui toujours consultables sur la plateforme, donc vous pouvez par exemple euh, et, euh, tout ce qu'on dit euh, euh, votre maire ou en tout cas les candidats pendant la campagne municipale. D'accord, et ça touche combien d'élus à peu près ou combien de candidats pour questionner vos candidats Alors, euh, pour les élus euh, on doit avoir à peu près euh, 1500 élus environ euh, pour les candidats on a euh, pendant la municipal on a touché environ euh, 600 candidats dans une centaine de villes en France, euh, et ensuite euh, pour les européennes, c'était uniquement les têtes de liste On euh, permettait simplement aux citoyens de questionner les têtes de liste. bon taux de réponse en général, les candidats ou les maires ou les élus jouent le jeu et, et répondent aux questions Alors, euh, ça c'est une bonne question. Euh, sur Questionner vos élus, on a aujourd'hui un taux de réponse de 15%. Euh, durant les municipales, on a eu un taux de réponse de 42%, on a envoyé près de 6000 questions, on a publié 2500 réponses. Et durant les européennes, c'est une campagne un peu plus courte, on a eu, euh, on a eu 27% de taux de réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est inspiré euh, d'une initiative allemande, hein, qui s'est lancée il y a environ une petite dizaine d'années, et qu'en Allemagne aujourd'hui, ils ont un taux de réponse de 80%. Alors, il ne faut pas penser que ça a été facile en Allemagne, c'est qu'ils ont réussi à convaincre un parti, le SPD, et euh, puisque le, le SPD a commencé à répondre aux questions euh, qui lui étaient posées, alors, en tout cas les élus de ce parti, les autres, euh, les autres élus ont décidé de. de... Dans les perspectives d'évolution de, de, ou de développement, au-delà d'essayer de, de, d'augmenter le, le taux de réponse, qu'est-ce que. Vous travaillez sur quoi en ce moment Alors, on travaille notamment sur euh, amener nous, nos, nous, notre outil dans, dans les classes. On invite notamment les professeurs euh, à euh, utiliser notre outil. Donc, on met notre outil qui, au service euh, de l'éducation civique. Donc, c'est très simple. Le professeur dit à ses, peut par exemple dire à ses élèves écoutez, ce soir, vous allez regarder qui est votre mère, qui est votre député, qui est votre sénateur, euh, qui est votre président de conseil général, etc. Et demain matin, ensemble, D'abord, je vous expliquerai le rôle des uns et des autres, et puis on posera ensemble une question. Voilà, on pense que ça peut permettre de concrétiser vraiment le cours de l'éducation civique. Et euh, on aimerait qu'un élève, effectivement, rentre le soir et puis dire à ses parents, bah, « Écoute, euh, aujourd'hui, j'ai discuté avec le maire, euh, voire il est venu dans ma classe, voire on a fait un Skype en direct avec le maire, euh, ou avec un député. Euh, on trouve que c'est préparer euh, les enfants d'aujourd'hui à être demain des des citoyens euh, engagés et actifs. D'accord, donc un vrai rôle aussi d'éducation à la citoyenneté, d'éducation civique. Oui, en fait, ce n'est qu'un outil au service d'un projet euh, euh, éducatif et aussi d'une démocratie qui se veut plus directe, qui se veut plus simple, plus transparente, plus participative, plus collaborative. Euh, voilà, et on pense que le numérique pour cela est un bon outil mais ce n'est qu'un outil. On est un peu dans une période de crise de la démocratie, on l'entend partout. Ça serait quoi la première chose à faire pour améliorer notre système politique d'après toi euh, Je pense qu'il faut qu'on ait euh, des élus euh, qui euh, se renouvellent plus souvent, euh, qui cumulent moins les mandats, euh, et qui soit plus représentatif euh, de la société euh, de genre. D'accord. Eh bien, Pascal Derville, merci beaucoup, et puis euh, bonne chance pour la suite de, de questionner vos élus et de questionner vos candidats, et euh, peut-être tu peux nous rappeler l'adresse sur laquelle on peut se rendre pour... Euh, oui, euh, www.questionnezvosélus.org et www.questionnezvoscandidats.org Merci beaucoup. Merci, merci à bientôt. Beaucoup.